Bonjour à toi, chers spectateurs. La tour de Guillaume Niclou, très sincèrement, c'est un film qui me titillait énormément. Parce que déjà, Guillaume Niclou est l'un des cinéastes français avec la filmographie la plus éclectique possible. Je veux dire, regardez ce qu'il a fait comme métrage, il est passé par tous les stades. Films de guerre, comédies, drames, il, il a tout expérimenté en fait. Et son passage pour la première fois dans le cinéma d'épouvante... Ben, ça me donnait très fortement envie. Le résumé, pour faire simple, Acitane vit avec son petit frère et sa mère dans une tour, comme il y en a des centaines, au cœur de la banlieue parisienne. Un matin, alors qu'elle se réveille, le noir habite l'extérieur. Plus aucune vie ou vue à sa fenêtre, comme si le monde avait disparu. Ayez conscience que ce n'est pas un film de genre comme vous aurez l'habitude de les voir. Si je devais mettre ce film dans une espèce de catégorie, en tout cas de sous-catégorie dans le cinéma de genre, ça serait vraiment ce qui a été fait dans le début des années 2000, par des mecs comme euh, pff, Christophe Gans, Xavier Gens, euh, Fabrice duwels enfin on est dans du cinéma de genre, expérimental, cherchant constamment à repousser les limites de celui-ci. Donc, faut vous dire que c'est un film qui va aller bien plus loin que ce que vous avez l'habitude de voir dans ce type de cinéma, surtout en France. Mais passer ça, c'est génial. Vraiment, je trouve le parti pris tellement impressionnant que même si j'y vois des maladresses et même si je ressens qu'il y a des instants de tâtonnement, je peux pas m'empêcher encore une fois de voir que Guillaume Niclou est un cinéaste qui, au-delà de savoir se réinventer, est un réalisateur capable de comprendre comment amener énormément de choses dans un seul film. Le film est court, il dure 1h28 et honnêtement, de ces 1h28, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. C'est un film dans lequel je me suis senti extrêmement mal parce que ça n'est pas un film d'épouvante ou d'horreur qui jouerait simplement sur l'effet, entre guillemets, de cet emprisonnement. C'est pas le but. L'emprisonnement, il n'est pas uniquement dû à ce qui se passe à l'extérieur. Il est aussi dû à ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ce qui est très fort parce que ça résonne parfaitement dans l'actualité. Ça résonne parfaitement avec la mentalité qu'il y a eu suite à la sortie du Covid et avec ce que beaucoup de gens ont ressenti lorsqu'ils ont dû ressortir dehors après avoir été confinés pendant plusieurs mois. Et je trouve que c'est ça la grande intelligence de Guillaume Nicolissi, c'est de réussir à jouer avec quelque chose qui est entré dans la conscience populaire et de l'amener dans un genre cinématographique où tout est cathartique. Jouer avec une ambiance, avec un sentiment profond d'angoisse et de peur chez le spectateur, est un bon moyen de construire un film sortant un peu de l'ordinaire, ne cherchant pas à conquérir et à arpenter des sentiers battus, mais plutôt de nous emporter dans un mouvement cinématographique surprenant et haletant. Guillaume Niclou prouve une nouvelle fois qu'il ne veut pas rester sur ses acquis, et nous offre une œuvre intense, un film de genre comme il y en a eu plein au début des années 2000, fait d'audace et de puissance, qui sonne comme tellement atypique, qu'il ne trouvera certainement pas son public, mais qui sonne comme une proposition audacieuse et rare. En termes d'écriture, ce que je trouve intéressant, c'est que Guillaume Niclou ne nous enferme jamais dans la tête d'un seul personnage. Certes, on a ce personnage principal, Acitane, qui est, on va dire, l'élément d'ancrage du spectateur dans le récit, mais elle ne semble jamais réellement être l'héroïne centrale de ce film. Parce qu'il se passe tellement de choses dans cette tour qu'à aucun moment le cinéaste n'a envie de se figer sur son seul point de vue pour donner de la perspective à son récit. Ce qui est un point très intelligent parce que, honnêtement, vu le nombre de thématiques et vu le nombre de rapports sociétaux que le cinéaste a envie de mettre en forme et de mettre en place au fur et à mesure que le récit avance, et, et ben, il n'aurait jamais pu le faire au travers d'un seul personnage. Ce que je trouve également très intelligent mais que j'ai pas trop envie de vous spoiler, c'est le jeu autour de la temporalité du film. Le film va aller dans une direction où, honnêtement, même moi, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à un truc qui allait se passer sur une temporalité bien définie et où on allait ressortir en se disant « Ok, ça s'est passé sur ce laps de temps-là, j'arrive à peu près à remettre une perspective par rapport à tout ce qui arrive au personnage. Non, le but est de perdre complètement le spectateur. Donc à partir de là, la temporalité, euh, ne l'imaginez pas comme étant ancrée dans un carcan, on va dire, délicat, qui va vous mettre bien, qui va être un petit écran de velours dans lequel vous allez ressentir de la peur, mais pas plus que ça. Non, l'angoisse passe aussi par là. Sa grande intelligence de Nick c'est de ne limiter sa peur jamais à soit un élément de cadre, un élément d'écriture, c'est un petit peu tout ça. C'est tous ces éléments en fait qui vont générer une forme d'angoisse et c'est moi, pour moi la force de ce film. Pour moi c'est vraiment ce qui fait la force de l'écriture de Nick C'est qu'à aucun moment on ne peut définir ce que doit être la peur au sein de ce film. La peur ça peut être un ressenti, ça peut être une image, ça peut être une angoisse de ce qui pourra arriver potentiellement dans l'avenir. C'est plein de choses comme ça et je trouve que ce jeu de terreur fonctionne super bien. Comme souvent chez Niclou, le scénario n'est pas toujours clair, que ce soit dans ce qu'il cherche à traduire, évoquer, surligner, amener. Tout chez le cinéaste pousse à l'interprétation, voire la surinterprétation, quitte à complètement perdre le spectateur et ne pas lui donner les bases nécessaires pour se repérer. Cela donne lieu à ce script où le sentiment profond de perdition habite l'entièreté du récit et surtout insiste sur cette sensation de ne pas comprendre le pourquoi du comment. Et ici cela sonne pour moi comme la parfaite réflexion que le scénariste a souhaité dresser sur notre époque, son cinéma étant éminemment lié à l'histoire, souvent ancienne, qui ici devient terriblement moderne et proche de nous. En termes de mise en scène, bah, on reconnaît le style de Guillaume Niclou dans le sens où le récit est lent. Il prend son temps. À aucun moment on a l'impression qu'il faudra absolument aller très vite pour générer un angoisse et une peur. L'objectif c'est de le diluer de faire en sorte que tout du long du film, on ait cette sensation pesante qui va arriver sur nous et qui va générer du coup ce sentiment. C'est ça que je trouve génial chez Nick en fait. Je pourrais lui reprocher plein de trucs dans le sens où il y a des instants où j'ai l'impression qu'il est un poil dans l'autorisme facile ou par instant j'aurais l'impression qu'il ne sait tellement pas dans quelle direction il va emmener ses personnages pour nous perdre qu'il en oublie lui-même de construire quelque chose qui ait de la cohérence jusqu'à sa fin. Il y a ce côté où lorsqu'on arrive à la fin du film, on aurait presque l'impression que ça pourrait continuer, mais ça ne veut pas parce qu'on continuerait sur cette même boucle. Il y a tous ces effets-là en fait qui sont inhérents à son cinéma. Donc j'ai bien conscience que les trois quarts des personnes qui vont aller voir ce film et qui vont se dire « "waouh, ouais, c'est un concept horrifique, ça va être génial ben, !» Regardez un petit peu ce qu'a fait Guillaume Niclot avant parce que sinon vous serez complètement perdu, vous allez passer à côté du film, vous allez certainement passer un très mauvais moment, ce que je ne vous souhaite pas, mais il faut avoir conscience de ça que c'est vraiment un film appartenant à un auteur qui a déjà un univers bien ancré, qui est c'est un cinéaste qui a 56 ans je crois, qui a une bonne vingtaine voire trentaine d'années de carrière derrière lui, donc c'est quelqu'un qui a envie d'expérimenter de nouvelles choses dans un certain cinéma et qui n'a pas envie de se limiter à ce qui a été fait avant, point. Donc en ayant ça en tête, le film a certes ses défauts. Mais il a aussi d'énormes qualités. Il n'est clairement pas facile, surtout dans le cinéma actuel, de jouer avec le sentiment profond d'être angoissé et d'être perdu surtout. Face à quelque chose qui nous semble horrible, mais sur lequel nous n'avons aucun moyen de poser les mots et les gestes, pouvant traduire notre ressenti et notre affect. Niclou cherche à exploiter cela, au cœur d'une scénographie mettant en relief son ambiance et son atmosphère profonde, appuyant constamment sur le pesant sentiment d'être confiné et enfermé dans ce lieu, de ne pas pouvoir agir pour se sauver, et donnant ainsi à cet immeuble des affres de huis clos sociétal possédés par l'actualité et emmené par cette idée que nous sommes des bêtes et que nous le resterons toujours, peu importe les situations. En termes de casting, je trouve la grande majorité du casting vraiment bien. Je trouve qu'il y a quand même quelques acteurs qui en font un peu des caisses, mais heureusement ils sont mis en, on va dire, plan tertiaire. Parce que les acteurs principaux, par exemple, il y a Attic. Alors, Attic m'a beaucoup surpris. Parce que je vous avoue que lorsque j'ai entendu parler d'Attic comme acteur, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée. Mais entre les mains de Guillaume Niclou, il arrive vraiment à créer quelque chose et je trouve qu'il a un vrai charisme à l'écran. Je trouve également que Amnel Ab Ab Ahmed Abdel Laoui est vraiment bon. Je l'ai trouvé excellent et je trouve qu'il dégage quelque chose de très fort. Après, dans le reste du casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs qui ressortent. Euh, Kylian L'Harmonie, euh, Merveille Zombie, euh, Nicolas Pignon, Igor Kowalski, Marie Raymond, Judith Villiquet, euh, Colin Bill, enfin. La grande majorité des acteurs ressortent bien, mais sans forcément briller. Je trouve qu'à partir du moment où il s'attarde sur quelques acteurs qui ne sont pas toujours très bons, Guillaume Niclou perd un peu le fil de son récit. Mais heureusement, il peut se reposer sur son actrice principale, qui est une bombe en puissance. Cette jeune femme, elle est impressionnante, elle dégage beaucoup de charisme à l'écran, et je trouve qu'elle est vraiment mémorable dans sa prestation de la citane Angèle Mac est impressionnante, la jeune femme parvenant à poser une interprétation qui domine le reste du casting et qui permet surtout à cette héroïne surprenante de gagner en impact par son interprétation subtile. Au bout du compte, La Tour, c'est un film qui appartient réellement à la filmographie de Guillaume Niclou. Je le répète, je sais que je l'ai déjà dit, mais ayez ça en tête. Parce que si vous y allez uniquement pour voir un énième film d'épouvante, ça ne va pas marcher. Le film appartient vraiment à l'univers de son réalisateur, est une proposition qui nous embarque réellement dans quelque chose de surprenant et de haletant. Il faut que vous ayez conscience que ça rappelle pour beaucoup, je l'ai dit au début, le cinéma de genre français et belge qu'il y avait au début des années 2000. Dans l'expérimentation, tâtonnant, cherchant des effets, cherchant des styles, ne marchant toujours pas, mais possédant quelque chose. Un univers, une ambiance, quelque chose de fort. Et ici, c'est un jeu très fort avec l'angoisse, le côté forcément avec la résonance sociétale par rapport à aujourd'hui et l'intensité finalement de ce film. Donc avec ça en tête, La Tour de Guillaume Niclou, c'est un film que je vous conseille très fortement. Je pense que vous avez passé un très mauvais moment devant, mais c'est le but. A plus